Ce qui est nouveau aussi, c'est que tout a été intégralement filmé. Euh, alors vous savez que c'est euh, interdit sauf pour les procès historiques. Alors celui-ci est peut-être un procès historique. <rire> l'association Les Amis des Tritons est l'association qui repère sans frontières, représentée par Maître de Branger, devant le tribunal. Il ne s'agit plus de régulariser, mais bien de sauver ce qui peut encore être. Madame le Président, Madame de la Cour, j'ai entendu que nous n'avions pas fait les évaluations et que tous les critères étaient cumulables. Merci. La peur est mise nous en plus, il faut bien s'est bah, Je trouve que putain est très bien en tout cas. aussi. On a vraiment non, fait bon, un effort de. Ouais, ouais, oui, ouais, ouais, on a gagné. Ouais. C'est sûr. On a un bon sentiment. L'audience est ouverte. Vous pouvez vous oui. Par un oui. oui. mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2020, le préfet de l'An et de l'ERL au Bonheur du Port conclut au rejet de la requête. Il faut valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. C'est dans cet état que se présente cette affaire, Madame la Présidente. Par ces motifs, nous concluons à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2019 par lequel le préfet de l'Ain a autorisé la modernisation et l'agrandissement de l'exploitation de la société EARL au bonheur des corps sur la commune d'Argouni. Tel est le sens de nos conclusions. les étudiants jouent le rôle en fait, des avocats, des vendeurs et défenseurs, et après aussi les, les rôles des juges, et vont mettre en pratique ce qu'ils ont, qu ont appris. En tout cas, j'espère que ça vous a donné le, le goût de ce que peut être un, un, débat, un débat contentieux, hein, où il y a un vrai euh, litige qui est à résoudre, avec un, un échange d'arguments. Euh, il faut savoir écouter les arguments et y répondre de manière euh, intelligente. Alors je, je vous félicite. Merci, euh, Madame la Présidente. Merci euh, infiniment au, au tribunal euh, administratif.